Vu sur les réseaux sociaux le baptême de l'un des hommes les plus grands du monde. Le baptême de l'homme le plus grand du Pérou a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ce baptême par immersion organisé dans la rivière Bomba, dans le nord du Pérou, a attiré des milliers de Péruviens qui ont regardé et filmé l'événement. Avec un grand Marguerite Thomas Chacune et Valira, surnommé le géant du Pérou ainsi que sa femme, ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et ont décidé de le montrer dans une cérémonie publique en temps réel. Le couple, déjà très populaire au Pérou à cause de la taille gigantesque du mari, s'est fait baptiser dans leur ville natale de Baga Grande. Une ville proche de la frontière avec le Brésil au moment du baptême. La femme de Margarita, Olga Ramos, a déclaré qu'elle était heureuse de la décision de sa famille de donner leur vie à Jésus. Et elle a dit « Je me sens très excitée à ce sujet. » Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. Tout cela grâce au Seigneur Jésus-Christ, car il est l'espoir de la vie. Margarita Macha a également exprimé sa satisfaction. Face à la décision, a dit « Je suis heureux. Je ressens une grande paix dans ma vie car aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle vie. Je rends grâce à Dieu. » Suite à leur confession publique, le couple fut baptisé par immersion par les pasteurs Walter Davila, et le pasteur et disons guerrero de l'église adventiste latino-américain. Et chaque année dans la salle de cinéma. Non sans fierté, reconnaître que la gloire revient. Au Seigneur Jésus-Christ pour le salut des âmes. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, fais-le maintenant avant que ça soit trop tard. Que Dieu vous bénisse, Shalom.